Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais donner une petite méthode pour, euh, pour adorer le Seigneur, parce que c'est une prière de choix. Et il y a même des, des, des indulgences plénières euh, associées à l'adoration pour ceux qui, qui, qui, qui, euh, qui adorent, donc devant le très saint sacrement, pendant 30 minutes euh, de suite. Alors moi c'est vrai que euh, j'ai appris... à euh, à adorer donc euh, je commence par une mise en présence euh, à me mettre en présence de Dieu ensuite à lui demander pardon ensuite à le remercier et ensuite euh, à demander des grâces mais je voulais euh, je voulais un peu commenter aussi cette euh, cette image euh, cette photo donc euh, qui qui qui donne une méthode très complète de comment adorer avec la méthode Ardor donc c'est un jeu de mots avec le latin ardeur. Euh, donc mon dieu donc on peut l'adorer on peut l'admirer, on peut l'aimer donc on peut méditer euh, on peut méditer sur ces sur ces trois verbes pour euh, qui est le créateur pour nous la beauté infinie, la bonté même euh, ensuite, euh, on peut le remercier le Seigneur qui nous a sauvés. On peut euh, reconnaître tout ce qu'il a fait pour nous. On peut euh, aussi euh, chercher à, à comment réparer en fait euh, nos péchés. Parce que tous nos péchés doivent être euh, réparés. D'une manière ou d'une autre. Que ce soit sur terre, ici-bas, par nos souffrances par exemple ou par, par nos bonnes œuvres aussi ou euh, au purgatoire hein. ou alors si vous si, si vous enfin il y a même des, des, des, des péchés mortels euh, qui vous en qui vous emmène en enfer pour l'éternité donc il faut euh, euh, là il faut, là par contre euh, vous aurez beau réparer le, il, il faut que vous que vous regrettiez sincèrement et que vous allez vous confesser à un prêtre pour retrouver l'état de grâce, c'est-à-dire l'amitié avec Dieu. Ensuite, D, donc c'est demandes, donc euh, là c'est des demandes de grâce et on peut demander aussi le pardon, on peut demander donc des grâces spirituelles ou des faveurs temporelles, et aussi on peut euh, offrir, donc tout, on peut, on peut abso absolument tout offrir, hein, euh, soi-même, euh, etc., sa journée, sa vie, ses actions, etc. Et euh, enfin, euh, on prend des résolutions d'être plus pieux, de prier plus, d'être plus obéissant aux commandements, d'être plus appliqué dans ses devoirs d'état. Alors ça, c'est une méthode de prière, hein. c'est celle que j'utilise. Alors, euh, je sais que les carmes, eux, euh, font la contemplation silencieuse. Je sais que c'est très très... Euh... Alors moi, moi, je suis un peu... Euh... Je souffre peut-être d'activisme, mais j'ai besoin de, de, de, de, de penser... Je me sens mal à l'aise à, à, à contempler, parce que c'est ça nécessite un silence intérieur qui m'angoisse un peu, je dois dire. Mais ce silence intérieur, il faut le remplir de Dieu. Il faut, euh, il faut que Dieu vienne habiter en nous, il faut que, euh, Saint Paul disait, ce n'est plus euh, moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. C'est un peu le principe de la prière contemplative des carmes. C'est dans le silence et voilà, on, on contemple tout simplement. On contemple et on certainement qu'il y a un dialogue d'âme à âme entre Dieu et nous. Un dialogue silencieux, un dialogue silencieux mais riche en grâce. Et, et, et, et, et voilà, moi, moi j'avoue que j'ai du mal, mais c'est aussi notre méthode d'adorer. Voilà, adorons, adorons le Seigneur, et que Dieu vous bénisse. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.